Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'entorse récidivante de la cheville. Alors voilà le, les parties en cause, donc vous avez le squelette du pied, vous avez ici le calconium, l'astragale, vous avez le tibia et le péroné. Donc cette articulation fonctionne en flexion-extension à la marche, voilà, donc lorsque vous marchez, vous attaquez du talon, bord externe du pied et vous finissez par le gros orteil. Donc en fait, vous avez une marche comme ceci. Vous vous attaquez du talon et vous finissez ici sur le gros orteil, d'accord Si vous avez une entorse de la cheville... L'entosse de la cheville touche principalement le ligament, le ligament latéral externe, hein, qui a trois faisceaux comme ceci, et donc la cheville a tendance à se dérober sur le côté, comme ceci. voyez, Comme ceci. Voilà, comme ceci. Et donc, si vous ne renforcez pas suffisamment les muscles et les ligaments, vous aurez ce qu'on appelle une entosse récidivante. Donc je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour améliorer la situation. Il faut pratiquer l'équilibre unipodal pour recréer des réflexes proprioceptifs et faire travailler les muscles stabilisateurs de la cheville. L'entorse interne est rare. Généralement, elle s'accompagne d'une fracture, un arrachement de la malléole, La plupart du temps, il s'agit d'un torse externe qui touche. Les ligaments latéraux de la cheville. Que se passe-t-il eh bien, ces ligaments sont distendus et la cheville après conserve une certaine laxité, c'est-à-dire que elle est moins emboîtée, elle est moins stable. Entre ces deux os ici, vous avez une tendance au diastasis, c'est-à-dire les deux os s'écartent et au lieu que le ici la soit bien tenu sur le côté, il a tendance à baloter. Donc, être instable, et c'est la raison pour laquelle les entorses sont récidivantes. Donc, il faut absolument veiller à ce qu'il n'y ait pas de diastasie, c'est-à-dire d'écartement de ces deux os qui tiennent ici solidement la sur le côté. Quand vous avez une entorse de la cheville, attention, il ne faut pas simplement se contenter d'envelopper, de mettre du froid et d'attendre que ça passe. Il faut remettre en place les os et il faut tenir bien comme il faut les, les os en place, notamment ici, pour que les ligaments qui ont été distendus puissent se retendre, sinon vous aurez après une instabilité de la cheville. Si vous avez une entorse, eh bien, premièrement, tout de suite, vous enveloppez avec euh, une bande. Vous mettez de la glace dessus pour empêcher l'œdème et ensuite, vous allez le plus rapidement possible voir bien sûr un médecin ou un osteopathe pour remettre les choses en place. Qu'est-ce qu'on fait après Eh bien, on met du tapping hein, pour tenir la cheville, mais sans la bloquer. Donc, vous allez pouvoir continuer à faire des mouvements, empêcher le goufflement ou le diminuer et continuer à fonctionner. Parce que l'immobilisation n'est pas la solution sauf lorsqu'il y a une rupture importante du ligament. Donc, quand vous avez une grosse entorse, allez faire une radio pour voir s'il n'y a pas un arrachement au hein, c'est souvent le cas. Si c'est le cas, eh il faudra mettre un plâtre. Sinon, vous pouvez vous soigner avec simplement des élastoplastes, mais précaution il faut voir ensuite un ostéopathe pour remettre tout cela en parfait état de fonctionnement et si nécessaire, faire de la kinésithérapie pour réduire vos muscles. Parce que si vous avez une immobilisation, vous allez avoir une atrophie et ensuite vous aurez une tendance à la récidive. Moi ce que je voulais vous dire c'est que ne mésestimez jamais une entorse de la cheville sinon vous risquez d'avoir une arthrose qui s'installe quelques années après. Dès que vous avez un traumatisme et que la douleur est importante et ça se met à gonfler, vous allez aux urgences, vous faites une radio, s'il n'y a rien de cassé, eh bien, vous allez voir votre ostéopathe qui va vous remettre tout ça en état. Et après, si nécessaire, vous voyez un kinésithérapeute, faites de la rééducation proprioceptive sur un pied pour fortifier vos muscles stabilisateurs. Retenez bien qu'une entorse, si vous la soignez mal, elle peut avoir de graves conséquences. Et la conséquence numéro un, c'est l'installation d'une arthrose précoce parce que vous aurez une mauvaise répartition des appuis et une usure prématurée d'un cartilage sur L'endroit qui encaissera le plus de pression. Voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.